Salut donc bah, écoutez on va essayer euh, la caméra webcam euh, astronomique que j'ai fabriquée euh, dans l'épisode précédent je vais vous faire voir un peu la configuration euh, matérielle euh, comment il est monté sur le télescope etc par contre euh, comme euh, bah, de gros de gros gros nuages viennent d'arriver euh, au dessus du site euh, puisque je voulais observer euh, la lune et bah, je pense que ça va pas pouvoir euh, être possible on va aller voir ça alors la configuration. Alors, vous avez ici l'ordinateur. Alors ici, on a l'ordinateur qui est connecté avec là, le câble. On voit pas grand-chose. Hein. Euh, voilà le câble. Et puis donc ici euh, donc la caméra. J'ai essayé de vous. Là. pas grand-chose. Voilà qui est monté donc sur. Euh, donc le télescope euh, on ne voit pas, parce qu'il fait, fait trop noir. J'ai plus qu'à attendre un petit, un petit coin d'ouverture là-haut, là, dans le ciel, normalement il y avoir la Lune, juste à peu près à cet endroit-là, mais comme vous pouvez le constater, il y a de gros, gros, gros, gros, gros, gros nuages. Où, du coup, c'est un peu compliqué, euh, c'est très compliqué, mais il va falloir attendre. Allez, patience La patience est une vertu de l'astronome. Ouh, on la voit un petit peu là, mais bon c'est toujours très voilé mais ça va se recouvrir on va essayer d'attendre le prochain gros trou Bon ben, voilà ce qu'on obtient donc, au niveau de la webcam donc euh, bon ben, le, le système est quand même assez euh, c'est bon hein, pour un premier essai, surtout qu'aujourd'hui le ciel est, est très très très très voilé. Euh, oui, je dirais même euh, hyper voilé. Écoutez, voilà le premier essai de l'Astrocam. Donc, euh, bon, bilan plus ou moins mitigé. Un ciel qui n'était pas terrible. Euh, mine de rien, il y a quand même une petite amélioration à faire en ce qui concerne la stabilité de la caméra sur l'oculaire. La, la caméra bascule sur, euh, sur, sur son axe. Et donc, pas toujours, euh, le, le capteur CMOS n'est pas toujours face à l'oculaire. Donc, j'ai une perte de, de netteté une perte de netteté euh, comme vous avez pu le constater la lunette elle tremble quand même pas mal euh, donc il faut euh, améliorer le, la qualité du trépied pour éviter donc euh, c'est enfin, minimiser tous ces tremblements voilà ce sera le prochain bricolage euh, de la chaîne 70 900 allez ciao bye les astros